Bonjour, je m'appelle Tim Cortez. Je suis coach en immobilier et j'accompagne les débutants à investir dans l'immobilier et à générer un, un revenu complémentaire. J'ai fait appel au service de LinkedIn il y a un an et demi à peu près. J'avais pris un mentorat pendant six mois parce qu'à l'époque, je débutais dans le coaching en immobilier et j'avais une toute petite liste de à peu près 100 personnes. Je ne savais quelles je ne savais pas quelle stratégie il fallait prendre. S'il faut miser sur les petits produits à 27, 49 euros, ou s'il faut miser des formations à plusieurs centaines d'euros, ou s'il faut partir sur le coaching. Euh, pareil, je ne savais pas s'il faut miser sur les publicités, les référencements SEO ou les réseaux sociaux. Donc, j'étais dans le doute. Euh, j'avais pas beaucoup de ressources puisque j'avais une petite liste. C'est là où j'ai fait appel à Lingen. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que Lingen arrive à m'aiguiller sur la bonne stratégie dès les premières semaines. Donc, tout de suite, euh, il m'a orienté sur le coaching high ticket. Et au bout de euh, 60 jours de coaching, j'arrivais déjà à, vendre, à faire la première vente de euh, plusieurs milliers d'euros. Puisque j'avais, j'étais sur le créneau High Ticket. Je recommande vivement le coaching de Lingen parce que Lingen, il est comme, il, que, comme ce que vous voyez sur Internet. Il est sympathique, il est souriant et il est authentique. J'apprécie beaucoup travailler avec lui parce qu'il arrive à t'aiguiller sur la bonne stratégie te mettre sur le bon chemin, t'éviter à, à faire des, des bêtises, à tomber dans les pièges, à perdre 30 ans euh, et à générer des clients, des revenus assez rapidement. Donc, je recommande le service Dolingen sans hésitation.